J'aimerais relire avec vous cette première strophe du psaume 119 dans la version euh, de la Bible en français courant. « Heureux ceux dont la conduite est irréprochable et qui règlent leur vie sur la loi du Seigneur. Heureux ceux qui suivent ses ordres et lui obéissent de tout cœur. Ceux-là ne commettent aucun mal, mais ils vivent comme Dieu le demande. Je crois que souvent nous nous sommes confrontés à, à nous à cette dire à cette question. Mais comment faire J'ai bien compris ce qui serait bien. Euh, je le conçois. Je suis d'accord avec cela. Mais mes conduite irréprochable. Euh, je peux pas. Je peux pas le dire. Et je peux pas aussi affirmer que j'obéis toujours. Alors, peut-être il est important pour nous de, de commencer par le commencement, tout simplement. Et euh, comme il y a un B à bas dans la vie chrétienne ou dans la vie tout court, qu'un petit enfant apprend à marcher, il ne le sait pas euh, naturellement. Même s'il a le réflexe quand il naît, il ne sait pas encore marcher, eh bien, nous aussi, nous avons à, à apprendre, euh, même si nous avons ce réflexe de nous tourner vers Dieu quand nous sommes des euh, croyants, nous avons à apprendre euh, la marche. Et je l'ai dit et je le répète encore, le B à bas de la marche chrétienne, c'est d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ, je ne reviendrai pas. Donc là-dessus, si nous voulons euh, avancer, nous devons commencer par là, discerner entre ce qui vient de moi-même, ce qui vient de l'extérieur de moi, et qui n'est pas en Dieu, et puis ce qui vient de Dieu. Et ainsi, nous renouvelons notre intelligence, c'est un travail que nous avons à faire, que Dieu ne fera pas à notre place, et nous, petit à petit, nous arrivons à cette pensée de Christ qui est en nous, qui vit en nous, et les choses deviennent possibles. Mais j'aimerais ce matin regarder avec vous euh, l'épître de Jacques, qui n'est pas très souvent étudié. On le trouve trop légaliste, on le trouve trop... En fait, l'apôtre Jacques euh, a aussi des béatitudes, dit aussi des béatitudes. Au verset 2 du chapitre 1, par exemple, il dit « Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. » Aïe, aïe, aïe. Un peu plus loin, au verset 12. Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire, la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Et l'apôtre Jacques insiste, et plus que d'autres apôtres d'ailleurs, sur la question de la parole. Vous savez qu'il est dit que de l'abondance la du cœur, la bouche parle. C'est-à-dire que en fait, nos paroles reflètent ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire ce que nous pensons. C'est pour ça que le, la première chose, c'est d'abord nos pensées. À partir de nos pensées, euh, nos paroles vont être extériorisées et comme nous sommes à l'intérieur et eh bien nous sommes aussi à l'extérieur c'est ainsi que les autres peuvent se rendre compte à quel, à quel endroit j'en suis arrivé dans ma marche avec le seigneur tout simplement par mes paroles mes paroles et alors l'apôtre Paul l'apôtre Jacques insiste énormément sur la dimension de la parole et de la langue la langue vous savez il dit au chapitre 3 de son épître et, et au verset et au verset euh, au verset bah déjà au verset 2 il dit nous commettons tous des erreurs de bien des manières nous sommes d'accord avec lui si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit ah, si quelqu'un ne commet jamais d'erreurs dans ce qu'il dit c'est un homme Parfait, capable de maîtriser tout son être Nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent Et nous pouvons ainsi diriger leur corps tout entier Ou bien, pensez aux navires Même s'ils sont très grands Et que des vents violents les poussent On les dirige avec un très petit gouvernail Et ils vont là où le pilote le veut De même, la langue est une très petite partie du corps mais elle peut se vanter d'être à la cause d'effets considérables. Pensez au petit feu qui suffit à mettre en flamme une grande forêt. Eh bien, la langue est pareille à un feu. C'est un monde de mal installé dans notre corps. Elle infecte notre être tout entier. Elle enflamme tout le cours de notre existence d'un feu provenant de l'enfer même. L'être humain est capable de dompter toute espèce de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, de poissons. Et en fait, il les a domptés, mais personne n'a jamais pu dompter la langue. Elle est mauvaise et sans cesse en mouvement. Elle est pleine d'un poison mortel. Nous l'utilisons pour louer le Seigneur notre Père. Et aussi pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. Des paroles de louange ou de malédiction sortent de la même bouche, mes frères. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Aucune source ne donne par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Aucun figuier, mes frères, ne peut produire des olives. Aucune vigne ne peut produire des figues. Une source salée ne peut pas donner de l'eau douce. Nous continuons avec notre frère Jacques, l'apôtre Jacques, chapitre 1, verset 26, il nous écrit, mais si quelqu'un croit être religieux et ne sait pas maîtriser sa langue, il se trompe lui-même. Sa religion ne vaut rien. Sa religion ne vaut rien. Chapitre 4, verset 11. Frères, ne dites pas de mal les uns des autres. Celui qui dit du mal de son frère ou qui le juge, dit du mal de la loi de Dieu et la juge. Dans ce cas, tu te fais le juge de la loi au lieu de la pratiquer. Or, c'est Dieu seul qui donne la loi et qui peut juger. Lui seul peut à la fois sauver et faire périr. Mais pour qui te prends-tu donc, toi qui juges ton prochain Vous vous souvenez ce qui est dit dans le psaume 119 Reprenons-le. Heureux ceux dont la conduite est irréprochable, qui règlent leur vie sur la loi du Seigneur. Heureux ceux qui suivent ses ordres et qui lui obéissent de tout leur cœur, cela ne commet aucun mal. Nous continuons dans ce que notre frère Jacques nous dit. Et j'aimerais reprendre au chapitre 1, verset 19. Il dit, rappelez-vous bien ceci mes chers frères. Chacun doit être prompt à écouter, mais lent à parler et lent à se mettre en colère. Car un homme en colère n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est pourquoi, rejetez tout ce qui salit, tous les excès dus à la méchanceté. Accueillez avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Vous savez bien que la parole de Dieu, il ne s'agit là pas de la Bible, mais des paroles que Dieu parle à votre cœur. Si vous êtes une brebis, vous entendez la voix de Dieu. Et cette voix-là, elle porte des paroles qui sont faites spécialement pour vous, pour vous faire vivre. Parce qu'il est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jacques va continuer, chapitre 1, verset 22. « Ne vous faites pas des illusions sur vous-même. En vous contentant d'écouter la parole de Dieu, mettez-la réellement en pratique. Car celui qui écoute la parole, sans la mettre en pratique, ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et il oublie aussitôt comment il est. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté. Et il s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Revenons à notre psaume 119. voyez bien comme... Les Écritures se complètent, se, se, se renvoient les unes aux autres, et l'unité de cette parole de Dieu qui témoigne de Jésus-Christ, elle éclate. « Heureux ceux dont la conduite est irréprochable qui règle leur vie sur la loi du Seigneur. Heureux qui suivent ses ordres et lui obéissent de tout leur cœur, Cela. Ne commettent aucun mal. J'aimerais dire que là, nous avons encore euh, un, un critère de discernement pour reconnaître ceux qui ont la vraie vie. Ceux qui ont la vraie vie de Dieu cherchent chaque jour, à chaque moment, cherchent à obéir. Le désobéissant, le rebelle, alors c'est soit un chrétien qui est en chute, et à ce moment-là, il faut l'aider à se relever lui montrer son, son péché et l'aider à se relever, parce que Dieu c'est un Dieu de restauration, ou bien c'est un faux frère, et nous savons très bien ce que la Bible dit au sujet des faux frères. Nous n'avons pas à les saluer, nous n'avons pas à manger avec eux, nous n'avons pas à les recevoir dans notre maison, et si nous n'obéissons pas à ces injonctions de l'Alliance, parce que ça fait partie justement des obligations de l'Alliance, nous ne pouvons pas être en alliance avec des gens qui ne sont pas en alliance avec notre Seigneur. Nous ne pouvons qu'être loyal à l'alliance que nous avons avec notre partenaire d'alliance. Et nous ne pouvons pas traiter des alliances avec des gens qui ne sont pas en alliance avec lui. Vous voyez, ça va très loin souvent, on ne réfléchit pas, et les convenances mondaines, la, la fausse, la fausse générosité du cœur du chrétien, euh, qui, qui ne voit que les choses en superficie, fait que nous nous mettons souvent dans des situations qui empêchent la bénédiction de Dieu de nous atteindre. Je vais donc re revenir pour terminer sur les béatitudes de Jacques, parce que je crois que elles sont pour nous. Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci va produire la persévérance. Mais veillez à ce que votre persévérance se manifeste pleinement, afin que vous soyez parfait, sans défaut, qu'il ne, qu ne vous manque rien. « Voilà, nous y voilà !» Il est donc possible d'être parfait, sans défaut, et qu'il ne nous manque rien. Vous voyez, au début de notre entretien, on se posait cette question mais voyons, est-ce que vraiment, est-ce que vraiment je peux, je peux suivre la loi de Dieu Est-ce que, eh bien, voilà un chemin, un chemin qui nous est donné. Maîtriser notre pensée, nos pensées, les amener captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Ensuite, maîtriser nos paroles. Maîtriser nos paroles, car de l'abondance du cœur, la bouche parle. Nous pouvons nous rendre compte où notre cœur en est à ce que nous proférons de notre bouche. Et cela nous donne un critère de discernement pour nous-mêmes, pour savoir qu'il y a des choses à régler dans notre vie. Et n'oubliez pas que Dieu est un Dieu qui restaure, un Dieu qui répare tout ce que nous abîmons. Il est prêt à le remettre d'aplomb à une seule condition, c'est la repentance. La repentance dont peut-être nous parlerons dans la prochaine vidéo car c'est quelque chose qui est souvent assez superficiel chez la majorité des chrétiens qui nous entourent et je pense que c'est là où le bas blesse. Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, verset 12 du chapitre 1. Heureux l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire